Salut peuple de Dieu. Merci beaucoup pour votre présence. Qui est Jésus-Christ pour toi C'est une question que Jésus a posée à ses disciples. Et vous qui dites-vous que je suis Évangile de Marc 8 verset 27. Cette question se pose à toi maintenant. Qui est-il Qui est-il pour toi que ce soit dans les évangiles, quatre livres de la Bible décrivent la vie de Jésus et de ses disciples, ou dans la littérature en général, ou à travers nos doutes, nos questionnements et notre foi, ou à travers le travail des exégètes, des historiens, des théologiens, des philosophes, une question revient. Qui est-il pour moi Depuis le début du christianisme, on s'est interrogé sur la nature du Christ. Contrairement à l'existence de Dieu, l'existence historique de Jésus-Christ est rarement mise en doute. Il est généralement reconnu que Jésus est un homme qui a réellement vécu en Israël il y a 2000 ans. D'ailleurs, prends ton calendrier, tout notre système de date est basé sur un avant ou un après Jésus-Christ. Le débat est plutôt celui de sa véritable identité. Presque toutes les grandes religions reconnaissent qu'il était un prophète, un bon enseignant ou un homme saint. Mais d'après la Bible, il était infiniment plus que tout cela. Alors, à ton avis, qui est Jésus Le personnage le plus remarquable de tous les temps. Le plus grand meneur d'hommes. Le plus grand enseignant. Celui qui a fait le plus grand bien à l'humanité. Celui qui a vécu la vie la plus sainte. Aujourd'hui on peut lire de nombreux textes dans lesquels chaque auteur s'attache à démontrer ce qu'il en pense. C'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Si tu lis Nietzsche, Kant et Platon, tu t'apercevras qu'aucun système de philosophie n'égale celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. C'est un idéaliste, quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Pour les chrétiens, Jésus est cet homme en qui Dieu s'est totalement manifesté. Par sa vie, ses paroles et son enseignement, il nous a révélé qu'il était lui-même Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Cette affirmation est le centre et le cœur de leur foi. Jésus n'est pas seulement l'envoyé de Dieu ou celui qui parle en son nom. Il est Dieu. Bien-aimé. Pierre affirme la filiation divine du Christ avec son Père qui est aux cieux. Plus tard, le Christ dit que personne ne connaît le Père, sauf le Fils et celui à qui le Fils choisit de le révéler. Par conséquent, le Christ avait le pouvoir en tant que Dieu, comme l'a dit Pierre, de pardonner les péchés et de donner ce pouvoir à Pierre. Pierre, inspiré du Ciel, a formulé le premier acte de foi absolue dans le vrai Dieu, qui s'est dépouillé pour se revêtir de notre humanité, mais qui est le Christ pour nous, chrétiens. En mourant, le Christ a pris la première place dans l'histoire. Il n'y a pas de nom plus prononcé dans l'histoire que le sien. Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Il a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Jésus est vivant parmi nous, et il doit être aimé avant toute chose. Je t'aime Jésus car tu es tout pour moi. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous que dites-vous Pour vous qui suis-je » Alors Simon Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Et pourquoi aimer Jésus avant toute chose Né dans le miracle, grandi dans le miracle, et sa mort aussi. Était un miracle. Les docteurs de la loi se posaient de questions sur Jésus-Christ, à cause de la sagesse qui sortait dans ses paroles. Jésus était un homme extraordinaire, personne n'a jamais vécu comme lui. Et personne n'a jamais parlé comme lui. Aujourd'hui, il est digne de prendre la première place dans notre cœur. Qu'est-ce qui prouve réellement que Jésus est Seigneur et le seul qui a accepté de donner sa vie pour nous Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 14. 1. Alors, je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de cette sceau. 2. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les seaux. 3. Mais, personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. 4. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, et de le lire. 5. Alors, l'un des vieillards me dit. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre, et ses sept sceaux. 6. Alors, je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. 7. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. 8. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. 9. Et, ils chantaient un cantique nouveau, « Oui, tu es digne de recevoir le livre, et d'en briser les seaux. Car, tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu. » de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. 10. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 11. Puis, je vis, et j'entendis la voix d'anges, rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers, et des millions de millions. 12. Ils disaient d'une voix forte. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange, et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. 14. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que signifie « être digne » Être digne de quelque chose, ou de faire quelque chose, c'est posséder les qualités, le caractère convenable à une fonction, ou à un état honorable. C'est se montrer à la hauteur et mériter d'occuper une certaine fonction. Le verset d'Apocalypse 5, verset 4 nous dit que j'en pleure, car il n'a été trouvé personne qui soit digne d'ouvrir le livre, et de le regarder. Seul Jésus-Christ, était digne d'ouvrir le livre, et de rompre ses sept sceaux. Personne d'autre, ni parmi les anges, ni parmi les anciens, ni parmi les prophètes, ni parmi les pasteurs, n'était capable de prendre la place d'un libérateur. Ce qui a fait pleurer Jean. Alors l'un des anciens lui dit ne pleure pas. Là nous sommes au verset 5. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et ses cette sceaux. Et le lion de la trubie de Juda selon la Bible, ce Jésus Christ. Oui Jésus Christ a accepté de souffrir sur la croix, pour accorder le salut au monde. Le vie que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de l'œuvre de la croix de Jésus. Voilà pourquoi je confirme que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est le salut de l'humanité. Laisse-moi dire encore que, j'aime Jésus plus que toute chose. Mon bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, écris tout simplement dans le commentaire que, Jésus-Christ est Seigneur. Car Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens, chapitre 2, verset 5, à 11. 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. 7. Mais, s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.